Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer étape par étape comment commencer le mining de PLC-UX après vous être inscrit sur PLC Ultima. Achetez le pack Ultima X-Minter et installez Ultima Valet et Ultima Farm. La première chose que vous devez faire est d'acheter des PLC Ultima. Pour ce faire, rendez-vous sur la plateforme d'échange Coinbit. Si vous n'avez pas de USDT, vous pouvez commencer par les ajouter à votre compte. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes. Connectez-vous à la plateforme d'échange et allez dans Valette, appuyez sur Balance. Tapez USDT dans le champ de recherche. En face de USDT, cliquez sur Déposite. La possibilité vous est donnée de sélectionner le réseau USDT. Sélectionnez votre réseau préféré. Par exemple, si vous avez USDT sur le réseau Tron, sélectionnez TRC20. Un QR code apparaîtra et en dessous l'adresse de votre portefeuille. Il suffit d'y transférer vos USDT. Maintenant, lorsque vous avez des USDT dans votre solde, allez sur la plateforme d'échange, dans la section Trading et entrez PLCU dans le champ de recherche sur le menu à gauche. Vous verrez apparaître une paire USDT, cliquez dessus. Pour acheter au prix du marché, sélectionnez Market. Dans la colonne Amount, Montant, entrez le nombre de USDT avec lequel vous souhaitez acheter des PLCU. Ensuite, appuyez sur Buy. Vous pouvez également acheter des PLCU à l'aide d'un ordre à cours limité, qui est un ordre comportant un prix d'achat ou de vente spécifique. Dans ce cas, sélectionnez Limite et indiquez le prix auquel vous souhaitez acheter des PLCU et le nombre de pièces que vous souhaitez acheter. Ensuite, appuyez sur le bouton Buy. Terminé vous avez acheté des PLCU. Maintenant, c'est le moment de voir comment acheter des PLCUX. L'achat de PLCUX se fait de la même manière que celui des PLCU. Veuillez noter que les PLCUX ne peuvent être achetés qu'avec des PLC Ultima. La paire de trades PLCUX-PLCUC n'est pas disponible et ne le sera pas de sitôt pour les utilisateurs des plateformes d'échange. Vous aurez également besoin de PLCU classique pour payer le gaz et conclure un contrat afin de commencer le mining. Vous pouvez en savoir plus sur le mode de calcul du gaz. Si vous n'avez pas de PLCUC sur votre solde, vous pouvez acheter la pièce sur Coinbit avec des USDT. L'achat suit l'algorithme déjà décrit dans ce tutoriel. Maintenant que vous avez toutes les pièces dont vous avez besoin dans votre solde sur la plateforme d'échange, il est temps de les transférer à la ferme. Faites attention, vous aurez besoin de l'adresse du portefeuille Ultima Farm pour recharger votre ferme. Vous pouvez la copier directement dans l'application mobile ou dans votre compte personnel sur ultimafarm.com. Il vous suffit de cliquer sur Recharger ma ferme dans le tableau de bord de PLCUX et de copier l'adresse de votre portefeuille de ferme. Maintenant que vous avez copié l'adresse, allez sur la plateforme d'échange, dans la section Balance, sélectionnez Retrait, puis PLCUX. Dans la rubrique « Adresse », insérez l'adresse copiée de la ferme. Saisissez le montant que vous souhaitez envoyer à la ferme. Confirmez l'envoi et attendez que la plateforme d'échange traite la transaction. Une fois la transaction traitée, vous pourrez conclure un contrat dans votre ferme. La conclusion d'un smart contract est l'étape finale pour commencer le mining. Vous aurez besoin d'une licence de mining active. Elle détermine votre max load. Et bien sûr, deux pièces. Donc, pour conclure le smart contract, ouvrez l'application Ultima Farm, sélectionnez la ferme PLCUX, sur l'écran principal, cliquez sur Get Profit. Une fenêtre va s'ouvrir dans laquelle vous devrez accepter les termes et conditions et faire glisser le curseur vers la droite. Attention à cette étape, il doit y avoir suffisamment de PLCUC dans le sol de votre ferme PLCUX pour payer la transaction de gaz. Dans le réseau PLCUX, le gaz est facturé pour toutes les transactions. Les transactions de service ne sont pas soumises au gaz. Le gaz est le carburant pour le réseau, comme l'essence l'est pour un moteur. Actuellement, la commission sur le gaz est de 1%, mais pas moins de 0,0002 PLCUX. Glissez le curseur pour confirmer la conclusion du smart contract. Effectuez. Vous verrez un message à l'écran indiquant que le smart contract a été conclu. Les profits générés par le mining peuvent être retirés et utilisés comme bon vous semble. Si vous avez d'autres questions, vous trouverez des instructions détaillées sur notre chaîne YouTube sur le fonctionnement de PLC Ultima.